Bonjour de et bienvenue dans ce nouvel épisode du lexique où nous allons voir ce qu'est un cliffhanger. La traduction française officielle est suspense, qui vient aussi de l'anglais. Oh wait. Le terme n'est pas propre aux séries et s'applique à toute œuvre narrative. Elle désigne une fin ouverte qui crée une forte attente de la part du spectateur. Historiquement, le cliffhanger est beaucoup utilisé dans les séries afin de faire revenir le spectateur la semaine suivante. Et puis des fois, on nous donne pas la résolution tout de suite, comme ça on est obligé de regarder encore plus d'épisodes. C'est pas notre faute si on est accro en fait Cela vient à l'origine des romans feuilletons ou serials diffusés à la radio qui utilisaient cette technique, et comme on l'a vu dans ma vidéo sur les origines de la télévision, hop, petit lien au passage. Dans les débuts de la télévision, ces romans feuilletons sont passés de la radio au petit écran car facile à adapter. La série télé a donc gardé beaucoup de ces codes, dont le cliffhanger. Le cliffhanger marche aussi en termes de multiplication, et là vous vous demandez de quoi je parle. Et ouais, parce qu'en fait on peut aussi parler de double, de triple, voire même de quadruple cliffhanger selon le nombre de situations laissées en suspense. Point trop non-faux, sinon ça devient vite compliqué à suivre. On va retrouver quasiment systématiquement un cliffhanger à la fin d'une saison pour ouvrir sur la suivante et donner envie aux spectateurs de revenir l'année prochaine. Comme on l'a déjà vu, on en trouve aussi beaucoup à la fin de chaque épisode, surtout dans les SOAP, qui contiennent de nombreux rebondissements et qui est le type de série qui a le plus gardé les codes du serial. Je suis touchée <rire> Mais dans les séries américaines, on va retrouver des mini cliffhangers toutes les 12 minutes environ. Et savez-vous pourquoi Parce qu'environ toutes les 12 minutes, il y a de la publicité à la télévision américaine. Et si on ne veut pas que la ménagère change de chaîne pendant la pub, il faut bien la garder en haleine. Cela se retrouve surtout dans les séries diffusées sur les chaînes du broadcast qui font énormément de coupures puves et un peu moins sur les chaînes du câble qui entrecoupent moins leurs programmes. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce que sont les cliffhangers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous voulez que j'explique un terme en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous laisse sur un cliffhanger. Ciao